Euh, bonjour à tous, nous sommes ici avec Bruno au musée du Jamboree de la Paix à Moisson. Bruno, qu'est-ce qu'on peut trouver ici Bien Déjà, on peut trouver euh, un événement majeur qui s'est produit à Moisson, c'est le Jamboree de 1947. Et des différentes explications de ce qu'était un Jamboree et ce qui s'est passé vraiment à Moisson pendant ces une quinzaine de jours. C'est un Jamboree mondial, il y avait 25 000 jeunes ici, il y avait également des scouts français, un grand événement qui était l'accueil de scouts allemands, donc c'est quand même un événement euh, vraiment marquant pour le scoutisme en France. Euh, si je suis chef et que je veux venir avec mes jeunes, comment ça se passe, c'est ouvert, c'est... comment... Écoutez, c'est ouvert du 1er avril au 1er octobre, à peu près 55 jours dans l'année, tous les week-ends de 14h30 à 17h30 et également sur rendez-vous. Et bien sûr, l'entrée est gratuite pour l'ensemble des visiteurs. Nous accueillons en général à peu près 400 visiteurs par an, ce qui est plutôt pas mal. Donc on est assez fiers de pouvoir valoriser cet événement au sein de notre petit village de 1000 habitants. On voit, on a plein d'affiches, plein de photos, plein de, plein de récits. Est-ce que euh, les jeunes, ils euh, sont un peu comme au musée de la pantouf et de la charentaise Bienvenue à tous au musée de la Pantoufle et de la Charentaise. Et euh, ils s'ennuient un peu, où on leur raconte des histoires, où ils comprennent des choses. Donc le fait de venir au musée, peut peuvent leur permettre d'apprendre des choses, et d'ailleurs on leur propose un petit quiz, euh, qui leur permet, sur l'ensemble des panneaux, de, où on pose des questions sur euh, les différentes prestations qui ont été faites pendant cet événement des Jambourette 47. Je crois qu'on peut camper pas loin, ça peut peut-être aider les chefs qui viennent de la région parisienne, qui n'ont peut-être pas moyen de faire les retours comme ça en deux secondes. Donc on a la chance à Moisson de pouvoir euh, avoir un terrain, donc monsieur le maire et, et, la, et la commune de Moisson met à disposition euh, des chefs et des cheftaines un terrain euh, qui leur permette de, de, de, de camper en toute sécurité, bien entendu, et puis dans un milieu naturel et très près du Jambouirault en 1947. Et voilà